Plusieurs acteurs se sont engagés pour vous permettre de souscrire à cette convention de participation. Le centre de gestion départementale, votre employeur et Reliance avec un assureur. Vous connaissez probablement le centre de gestion de votre département. C'est un établissement public, véritable soutien des collectivités dans le domaine des ressources humaines. Par exemple, c'est lui qui organise les concours de la fonction publique territoriale et accompagne votre collectivité dans la gestion de votre carrière. En ce qui concerne la prévoyance complémentaire, il peut aussi mener des mises en concurrence pour le compte des employeurs de façon à leur proposer une convention intéressante. Son rôle consiste à animer le dialogue social avec les représentants des agents, définir les besoins et écrire un cahier des charges, analyser les propositions des différents candidats et enfin retenir la meilleure offre. Il a notamment veillé à la tarification, aux garanties afin qu'elles soient protectrices et à la qualité de gestion, notamment la rapidité de versement. Oui, tout à fait. Compte tenu de la qualité de l'offre qui a été négociée par votre centre de gestion, votre employeur a décidé d'y adhérer et de vous en faire profiter. Il sera en capacité de vous présenter la convention et de vous accompagner pour votre adhésion. Et une fois que vous aurez adhéré, votre employeur mettra en place une participation financière au coût de la cotisation d'assurance. Il vous donne donc un bon coup de pouce qui vient réduire l'impact financier sur votre budget. Cette offre est portée par deux acteurs qui ont associé leurs compétences. D'une part Reliance, d'autre part une compagnie d'assurance. Reliance est une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans et qui intervient en tant que courtier d'assurance auprès des collectivités locales. C'est-à-dire que nous travaillons avec plusieurs assureurs afin de répondre au mieux aux besoins de chaque collectivité et de ses agents. En support du centre de gestion, le rôle de Reliance est de mettre en place le contrat en donnant toutes les informations nécessaires pour que votre employeur puisse vous renseigner sur la convention. Une fois que vous aurez adhéré, le paiement de la cotisation se fera par l'intermédiaire de votre employeur directement auprès de nos services. Vous n'aurez donc rien à faire, c'est automatique en cas de recours aux garanties de la prévoyance, par exemple en cas de besoin du maintien de salaire suite à votre arrêt, Reliance sera l'interlocuteur de votre collectivité pour constituer votre demande d'indemnisation et déclencher le paiement. La compagnie d'assurance que nous avons sélectionnée est là pour financer le risque, c'est-à-dire payer les sommes qui vous sont dues. Reliance enclenche le paiement, mais ce sont bien des fonds de l'assureur qui arrivent sur votre compte bancaire. J'espère avoir été clair sur les rôles de chacun. Merci de votre attention et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos en ligne.